Le Varoma vous permet de cuisiner tout un repas en une seule fois. Versez de l'eau dans le bol, mettez les pommes de terre dans le panier de cuisson, les légumes dans le Varoma et les fruits, poissons ou la viande sur le plateau du Varoma. Programmez la température et votre repas complet et équilibré est prêt en quelques minutes. Cuire à la vapeur.